Alors bonjour, je m'appelle Jean-Marie Moelle, je suis donc chargé de clientèle dans l'entreprise Granite Evolution, c'est une marbrerie de décoration implantée sur la commune de Cléder. Quelle fonctions occupez-vous dans l'entreprise Mes missions dans l'entreprise sont de prospecter auprès de la clientèle professionnelle essentiellement, donc en tant que chargé de clientèle je suis amené à créer des devis, présenter les produits auprès de nos clients, également les former et et ponctuellement également aussi euh, faire des relevés de mesures pour des plans de fabrication euh, euh, destinés à, du coup, à concevoir des plans de travail de cuisine ou autre types de pièces en marbre ou granit. Alors nos clients sont euh, essentiellement, donc, du, comme je voulais préciser du professionnel euh, cuisiniste, de l'agenceur. Euh, nous travaillons aussi sur prescription d'architectes pour des projets hôteliers. Euh, de l'agencement naval, à savoir du coup euh, tout ce qui est plan vasque, sol, habillage mural, euh, comptoir de bar, euh, toutes pièces en matériaux euh, euh, naturels ou quartz euh, et céramique également que nous travaillons et transformons ici. Depuis combien de temps vous travaillez ici Alors j'ai rejoint l'entreprise euh, cela fait un an, euh, l'entreprise est aussi très jeune, euh, l'entreprise a été créée en 2009 par euh, Jérémy qui est un dirigeant, un jeune dirigeant de l'entreprise, Jérémy Abgral euh, et l'équipe s'est étoffée en 5 ans pour arriver aujourd'hui à 8 salariés. Nous avons euh, des équipes de fabrication et également des équipes de pose euh, qui vont euh, tous les jours sur les chantiers euh, réaliser les, les prestations. Et enfin nous avons également une assistante commerciale euh, qui s'occupe de la facturation et des relations clients et de la gestion des plannings ainsi que des ressources humaines. Quelle formation avez-vous Je suis ici du domaine du sport, initialement, euh, donc après un, un passage à l'université, une licence en, en STAPS. Euh, J'ai suivi des formations du coup de management également pour encadrer, du coup j'étais responsable de service dans une collectivité territoriale. Donc je gérais un service culturel, service des sports, service enfance-jeunesse et euh, une opportunité du coup euh, m'a permis du coup, de, de venir ici et je suis ici également en charge de la communication. Donc, du coup j'avais déjà plus ou moins ce volet-là de la fibre communication auparavant, à savoir tout ce qui est édition de documents, création de sites internet, communication à, on va dire internet et, et vidéo également. Le recrutement aujourd'hui c'est vraiment une, une phase délicate de, de notre entreprise. On cherche à embaucher, donc c'est aussi peut-être un message qu'on passe, des gens qualifiés sur euh, machines machine à, à commande numérique, également tout ce qui est euh, menuisier poseur, donc on a des, là on est vraiment en pleine phase de, de recrutement. On, on essaie surtout de trouver des gens motivés qui sont contents d'apprendre et puis euh, avec un minimum de qualification tout de même.